Brest Vupard. Brest Vupard C'est quoi Vupar Moi mon boulot c'est pas d'être journaliste, hein, et de relater des faits précis. Mon boulot c'est à partir d'un décor qui est donné, c'est d'inventer des histoires d'inventer, de créer des personnages. Hein. J'en fais euh, de la pâte à modeler et puis je, leur, euh, je les fais croiser. Reste sur Elorme, reste sur Pinfeld, reste après-guerre Où les file dans les rues perpendiculaires C'est vrai que c'est superbe, hein, ces installations au centre-ville. Et euh, cette verrue, la Pontagnou, cette prison, oh, ça donne pas envie d'aller en prison, enfin à l'ermitage non plus. Ça me donne pas envie. Euh, c'est peut-être ça aussi une bonne prison comme ça au centre-ville qui fait un peu peur aux citoyens euh, ouais ouais il y a un, un copain Caril Ferret qui a écrit une nouvelle à partir justement de l'expérience de, de Paul Bras qui s'est enfermé dans, dans la prison pour faire, pendant un bon mois pour, pour réaliser tout, tout un travail qui, qui est fascinant et Caril Ferré avait fait une nouvelle autour de, de cette histoire. Bon, il euh, n'y a pas beaucoup comme ça des, des, des prisons en France. Et on dirait, euh, avec ces, les fenêtres qui sont là, euh, bon, je, moi je regarde souvent ça, il y a un regard, il hein, y a les deux yeux, il y, y a ce nez, il y, y a cette bouche, il y a un regard très très inquiétant hein, quand on, on voit ça de ce côté-là. Ah, il faut revenir le soir, à tomber de la nuit, ou quand il y a quelques réverbères. Euh, bon, je ne sais pas si le quartier... Bon, euh, oh, maintenant, des, euh, il n'y a que des citoyens prospères et, et heureux qui, qui habitent là, j'espère. Euh, enfin, je pense, mais, euh, mais... Bon, il y a aussi le Vieux Brest. Bon, je, je m'intéresse pas mal à l'histoire du Vieux Brest. Le Vieux Brest ressurgit, bon... Euh, par ces noms de rue, rue de la Source. On est rue de la Source ici. Bon, euh, la source était ici, euh, tout ça glissait vers la Pinfeld. Hein. Bon, la Pinfeld, on ne peut pas dire que c'est notre rivière, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir, mais bon, euh, ça fait partie quand même de, de notre euh, patrimoine commun. C'est bien. Voilà, quand je disais tout à l'heure une ville de qui descend, qui monte, une ville de fracture, une ville de relief, c'est ça qui me plaît dans Brest. Et puis bon, les vieilles maisons, l'architecture, on s'en fout un peu, on a visité, on visite de vieilles églises et on regarde quelques maisons, mais ça, ça dure une après-midi, c'est pas ça d'aimer une ville, aimer une ville, c'est...